Bonjour mes amis, aujourd'hui je me présente à vous avec ces jolies lunettes de soleil, parce que disons que ça m'arrange de les mettre, voilà. <rire> la semaine dernière, je vous ai parlé du retour de Call of Duty Black Ops 2, d'accord Le retour sur Plutonium, la version modée, gratuite, etc. Blabla, je vous remets les liens de téléchargement dans la description, j'en ai marre de vous les donner toutes les deux secondes, mais au moins c'est fait. Et il se trouve que sur ce BO2 Plutonium, il y a une communauté qui a fait un truc fantastique, et vous l'avez vu au titre, qui permet de retrouver le mode... League, Oui, oui, je ne vous ai pas menti, ce n'est pas un clickbait, le vrai mode League de Call of Duty Black Ops 2 fait par une communauté euh, via un Discord et tout, un truc très stylé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, et ensuite je vais faire une game dessus, ça fait déjà quelques jours que je stream dessus, donc déjà au moins bah, certains ont déjà pu voir comment ça fonctionne. Ça a ses petits défauts, mais surtout ça a ses qualités et tu retrouves exactement la compète telle qu'elle était et telle que tu l'aimais, le Discord est également dans la description, comme ça au moins vous avez le truc carré, correct, bien... On aime. Donc, tu arrives sur le Discord, c'est un Discord qui s'appelle CPL Black Ops 2, vous allez dans le channel Register, tu registres ton compte Plutonium. Donc, tu fais point les services Register et tu donnes le nom de ton compte. Une fois que c'est fait, tu es enregistré, et là, tu as Ranked Play. Voilà, Ranked Play, tu vas dans la queue, et là, tu fais par exemple pour les services Q ou euh, Join, et ça va t'ajouter à une queue. Donc, voilà, par exemple, moi j'ai été ajouté une queue 3 sur 8. Et ben il va y avoir des personnes qui vont également rejoindre cette queue. Regarde, par exemple, 4 sur 8, ça vient de le faire. 5 sur 8, en général, par exemple, les après-midi, les soirs, il y a beaucoup de monde, c'est très très très rapide, il y a vraiment des gens qui sont chauds pour jouer. Tu vois. et puis après derrière à la fin qu'est ce que ça va vous donner ça va vous donner une game comme ça au hasard selon le map pool de l'époque par exemple un arc point yemen une ctf une snd ou quoi ça a donné un lien comme ça enfin une sorte d'adresse avec une ip etc tu copies tu vas dans le jeu tu colles dans le jeu tu verras t'as des ranks. par exemple je suis en argent et tu as également des statistiques ici qui sont collées à toi et que, par exemple quand je fais point l'exclamation stat bah Zach, il est en 9 victoires 10 défaites c'est moyen, c'est pas, pas, pas terrible. Bref, du coup, là, j'attends euh, 5 sur 8, la queue est en train de progresser, il est que 13h, donc forcément il y a un peu moins de monde, mais de manière globale, ça va, il y a du monde, c'est archi cool. Dès qu'il y a suffisamment de monde, la game sera lancée, tu devras l'accepter, donc euh, en gros, il faut que tu acceptes la game via une réaction euh, Discord, comme vous voyez, là, c'est comme euh, ça, plus euh, le, le, le, le doute est originaire, donc euh, par exemple, tu acceptes avec la réaction euh, petite flèche verte, petit drapeau EU, et une fois que c'est fait, ça t'envoie le lien du, du truc, et boum, la game est lancée, et là, tu peux la rejoindre, et en plus... Il que toi qui peux l'argent. Ah, bah oui, parce que ça, au moins, c'est bien foutu. Il y a pas n'importe qui qui prend cette IP qui peut rejoindre une game sur laquelle il n'a pas été assigné. Ça, c'est positif. Regardez. Match ready. Hop, hop. Tu vois, je, je mets les deux. C'est très rapide. En général, les gens sont assez actifs. Ça va te mettre dans une game où il y a un warm-up. Et dès que les 8 ont rejoint, la game se lance. Et donc, let's go. Les 8 joueurs ont rejoint. Une fois qu'ils ont rejoint, tu arrives. La game se lance automatiquement. Tu regardes de la manière dont ça se décompose. Regardez, moi, par exemple, je suis classé argent. Il y a des mecs qui sont classés or en face. Voilà. Et tu enchaînes les games. Il y a un système pour monter, pour descendre. Voilà, franchement, c'est de la ligue classique et ça fait plaisir de vous retrouver pour cette ligue classique. quoi. Tu vois, c'est un petit HP Red, mais HP Red de l'époque. Hein. C'est pas le, c pas, le H... c pas le HP Red de Black Ops Cold War. Là, là, là, c'est... Oula Ça, c'est du HP Red salissime, les amis. Ok, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde Je savais que quelqu'un allait le faire péter ce putain de camtar C'est relou, c'est relou. En fait, ils étaient plusieurs sur ma gueule et donc c'était dur de... Boum. C'est dur de gérer. Bien joué, hop. Et là t'avances. Et là c'est chaud, parce que croyez-moi, il y a de bons joueurs. Hein. Et surtout là, pour le coup, ça, fait... En fait, ça crée une sorte de BO2 cross-plateforme au final, quand on regarde, parce que du coup, t'as des joueurs clavier-souris, t'as des joueurs manette, et le bail joueur-manette plus grosse connexion, les gars, croyez-moi. On est tous, hein, en train de redécouvrir des choses. Je joue au jeu, là, depuis quelques jours, du coup, euh, notamment en stream. Et je crois que j'avais dit dans la dernière vidéo Black Ops 2, mais bon, je vais le répéter quand même. Là, dites-vous qu'en 2013, tout le monde n'avait pas de bonne connexion, loin de là. Là, je reviens sur un jeu, 8 ans après, dans un monde où, euh, tu vois, tout le monde a plus ou moins... Euh on va dire la fibre, peut-être pas tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens patelins là qui vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai pas la fibre, j'ai 12 mégas et demi le dimanche soir. » Bref, tu captes. Mais bon, là, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de fibres, beaucoup plus de bonnes connexions. Et donc, du coup, bah ça fait que je redécouvre le jeu avec cette certaine arme, notamment, qui deviennent démoniaques Et je pense notamment à la dénommée M8A1, les frères. oh mais vraiment ça ne tire pas des balles Ça tire des roquettes frère Ça tire des roquettes Genre déjà on est dans des serveurs Donc comme je dis avec des bons joueurs Tu vois c'est des joueurs compétitifs Qui connaissent un peu le jeu En tout cas la plupart du temps bien sûr Et en plus de ça Ils utilisent des armes Enfin ils utilisent des armes Ils ont, ils ont des bonnes connexions machin nana. Nan, et je redécouvre des armes Qui vraiment mais des roquettes, frère. Quand je vous dis des roquettes, la M8 m'a choqué en particulier. C'est pour ça que je vous ai, je vous l'ai dit parce que il y a deux bails d'affilée, tu vois. Moi, moi, tu connais, je suis pas dans le bail. Ouais, aide à la visée, manette, trop cheap, hein, machin. Non, non, je suis pas comme ça. Je, je ne crache pas euh, sur le berceau d'où je suis, euh, d'où je suis euh, venu, on va dire. <rire> je suis un joueur console à la base, donc. Euh... Où je ne cracherai pas sur les frérots de la console. Ouh, un petit 0.5 avec nous quand même. Mais il euh, y a quand même un bail, c'est que du coup l'aide à la visée, on sait à quoi elle sert, etc. Elle, elle, elle t'aide un petit peu quand même, hein, on va dire. Pour pouvoir maintenir un bon shoot et tout, et pour pouvoir rendre la manette viable. Et, et donc du coup, le problème c'est quoi C'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est une réalité. Les joueurs manette M8 par rapport aux joueurs clavier-souris M8 sont ultra avantagés, Ils sont ultra avantagés parce que du coup grâce à la légère aide à la visée quand tu as une rafale de 4 qui part très vite bah tu as largement plus de balles qui connectent que par rapport au mec qui le fait euh, à la souris enfin parce que c'est beaucoup plus difficile du coup sur ta rafale de 4 de toutes les toucher et donc du coup ça fait quoi ça fait que vraiment m8 à 1 x manette x bonne connexion les gars à l'époque vous, vous entendiez on entendait des mecs qui ça ouais la m8 elle met des one ouais toi t'es un connecto je sais pas quoi tu discours made in 2010. Le double. Enfin faire fait un triple. Mais par contre ça spawn derrière. Oh sa me merde. Attends, attends, j'en mets ça à Scorpion. Là c'est Scorpion du je vais avoir mes streaks. Ça peut arriver derrière nous. Ça peut arriver devant et derrière. Ok j'ai touché. Il me faut un kill. Un kill pour les streaks c'est important. Nice. Oh, j'ai failli faire le double, mais du coup, j'ai chopé mes streaks. C'est super important d'avoir chopé ces streaks-là. Hop, regarde. Tac, tac, tac. Même si je, je tape un peu à l'ancien. C'est important d'avoir fait ce que je viens de faire. Oh, le double du Kaznani, let's go On va garder le Hellstorm pour le prochain. Le trip peut-être dommage, dommage, dommage On en fout, on en voit. Donc du coup mes frérots euh, qui iront sur plutonium à la manette, n'hésitez pas à jouer air-ancre, d'accord N'hésitez pas à jouer air-ancre, n'hésitez pas à utiliser cette, M cette petite... Cette divine M8, pardon, parce que croyez-moi vous allez balancer des roquettes avec. Bon bah Pour le reste, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis content de, de vous retrouver comme ça sur YouTube et, et en stream. Franchement, c'est très lourd. Ma, ma vie en ce moment est, est, est fort agréable à ce niveau là en termes de contenu, etc. Tout tout roule. Je sais qu'il y a mes frérots qui sont... Il y a pas mal de mes frérots là-dedans. Certains d'entre vous qui, qui ont leur rentrée, qui ont leur rentrée très Thug Life. Là, là, on est en train de se faire remonter vraiment sévère. Je savais pas où la jeter, mais on, on, on leur laisse trop de points. On leur laisse vraiment trop de points. C'est pas bon du tout. Là, on leur a encore laissé là, les points. On joue pas assez objectif, je dirais. J'ai des frérots qui euh, ont leur rentrée. Et euh, la rentrée, là, je peux déjà le dire, il y a un switch, euh, une sorte de, pi de, de, de pivot. Vous savez, c'est quoi le pivot C'est les villes qui accueillent du monde en été, qui commencent à se vider. Euh, notamment le sud, des bails comme ça. Pour euh, laisser place aux villes qui ont pas beaucoup de monde l'été, qui du coup se remplissent parce que du coup, elles se remplissent quoi d'étudiants Bah c'est le cas de Lyon. Par exemple, là. à l'heure actuelle, il n'y avait pas grand monde à Lyon cet été, comme à peu près tous les étés. Tu vois, la ville est un petit peu vide, un petit peu morte. Mais qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce que j'essaye de vous dire nice. Très important de faire ce kill. Oh là là, le double. Les spawns, les spawns sont un peu alternés. On va mettre ça. Ils sont tous rentrés. Ils sont tous là, je les ai touchés, on les a vus, hop Et donc du coup c'est quoi le bail C'est que Lyon s'est re-rempli, ça y est enfin j'ai revu ma ville reprendre du monde, reprendre de l'activité etc. Ce week-end à Lyon c'était ambiance de fou, vraiment je suis sorti vendredi samedi soir dehors blindé de monde, les gens étaient de bonne humeur, tu sens que les gens se retrouvaient quoi Et à l'heure actuelle franchement contrairement à la rentrée dernière... On a l'air d'avoir des perspectives de vie, je te dirais, un peu plus positives quand même. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir beaucoup plus de cours en présentiel que l'année dernière. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc du coup, bah, c'était une vibe qui fait trop plaisir. Et j'ai pu d'ores et déjà voir certains comportements. Il euh, y a des mecs, franchement, euh, les gars, quand le 4 septembre, le 5 septembre, c'est-à-dire le début d'année, 5 septembre, vous êtes là, vous déambulez dans les rues. Oh là, là là là, encore le kill magnifique Cette MP7 me fait plaisir Avec de la lèvre rituelle, croyez-moi que vos chances de réussir votre année sont extrêmement faibles. Vous avez les comportements que je dirais problématiques. C'est-à-dire les comportements de gens qui ne vont pas réussir leur année. Vous êtes des gens, vous n'êtes pas focus sur les cours. Je suis désolé, 4 samedi... Enfin, le samedi 4 septembre, ok T'es là en train d'hurler des chansons paillardes en plein dans la ville avec de la lèvre rituelle à 9 degrés <rire> La réussite scolaire ne fait pas pa parfaitement partie de ton projet. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à se le dire. Attends, Hop, machine de guerre, regarde. Vous êtes prêts ou pas Oh là là là. J'ai la machine de guerre, full streak, etc. 24-10, baby. Ligue, pas ligue. Mes alliés garder ce côté. Mais non, mais quand même, les gars, réveillez-vous. Et ouais, je tuez-le. Mais il me, il me tire dessus, mais t'es con Mais mon allié est débile mental, mais what the fuck, il laisse passer un gars, après il me tire dans le dos gratuitement, je perds le duel derrière, mais tu es complètement. Oui, bon, faut mourir. Faut mourir au bout d'un moment, monsieur. <rire> Plus on n'a pas la rota, putain, ils sont... ils sont calamiteux là, les alliés. Ils ont vraiment fait n'importe quoi, franchement. Il n'y a personne dans le prochain. Je, je me suis fait détruire. Attends, attends. On va envoyer quand même des streaks autour. Non, mais mon foudroi... Ah, il a envoyé son foudroi. non ça va, il a fait le triple. Ça va, ça va, ça s'est rattrapé. Et en plus, vu que j'ai spawn ici, eux, ils vont être à Acapulco, là, pour le coup. Là, vraiment, les, les ennemis vont être à Acapulco, littéralement. que ça va arriver cuisine, ça va arriver, je pense, piscine. Donc, du coup, faites attention à vous. hein. Faites attention quand même à vos études. Je sais que les cours, c'est marrant. Je sais que la vibe étudiante c'est marrant. Je sais que Lyon, c'est une bonne ville. Même si c'est pas la seule ville étudiante, je suis sûr que il y en a, vous allez découvrir de, de, de très bonnes choses, de très bonnes personnes. Vous allez vous éclater. Mais faites attention à vous. Et surtout, continuez à, à soutenir le frérot Zach. Oh Continuez de suivre le frère Zach. Moi, croyez moi que vous m'avez fait plaisir ces derniers temps, les gars. Quel bonheur de vous proposer ce contenu d'être avec vous. Ah. Faites très, très attention à vous, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette petite vidéo en ligue vous a fait chaud au cœur et que vous avez pas. Du coup, vous allez rejoindre le Discord CPL Black Ops 2 pour vous-même, peut-être. Vous la donnez de manière régulière. 29-14, le taf a été fait de mon côté. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous